Que je me rejouis de ce triomphe et Par tout le cœur, par tout l'esprit. Que je me rejouis de ce triomphe et tourdissant. Il nous sait à cette voix, qui par ce qu'elle tient dans votre être humain, semble monter de la pureté de la terre que je m'en rejouis de ce triomphe 8 10 Mais par l'émotion qu'il porte avec soi, ne me fait croire qu'il y a des dents le Que je m'en rejouis de ce triomphe 8 elle, 10 Elle, du Ciel ne nous, nous appartiennent qu'à un moment. Que je m'en rejouis de ce triomphe futur 10 Mais chantez souvent afin que notre âme souvent sans rencontre Je vous baisse la main avec autant de respect que d'admiration Que je m'en réjouis de ce triomphe futur 10. Que je me rejouis de ce triomphe étourdissant. Par tout le cœur, par tout l'esprit. Que je me rejouis de ce triomphe étordissant. Il serait acquis à cette voix, qui par ce qu'elle tient dans votre humain, semble monter de la pureté de la terre. Que je me rejouis de ce triomphe interdice Et par l'émotion qu'il porte avec soi, ne fait croire qu'il y a du don divin Que je me rejouis de ce triomphe puissant. Elle a les dons du ciel, ne nous, nous appartient qu'à un moment que je m'en rejouis de ce cri en 8h10 Mais chantez souvent afin que notre un Souvent sans rentrant Je me bête la main avec autant de respect que d'admiration Que je m'en rejouis de ce cri en 8h10 Que je m'en rejouis de ce cri en 8h10 Que je m'en rejouis de ce cri en 8h10